Vous pensez vraiment être là par hasard Parce que vous le connaissez, vous l'appréciez, ou par une simple coïncidence Non, rien n'arrive au hasard. Ce qui doit être fait, doit être fait. Vous n'êtes pas ici pour rien. Regardez autour de vous. Regardez ce qui vous entoure. Une multitude de distractions à chaque instant de votre vie. Pourtant, vous êtes là, immobile, à écouter cette voix. Non, vous êtes là pour une raison. Une simple et unique raison. Concentrez-vous. Je vais vous montrer. À partir de ce moment-là, on peut pas passer une bonne game, genre. Voilà, je vais forcément avoir un rôle de merde. Je suis dans un angle pour miner, je n'ai pas trouvé le, le même nombre de diamants qu'avant le début de la game de tout à l'heure. Je... J'ai pas de livre, j ai, j ai, je vais avoir un rôle de merde. Tout à l'heure, j'étais LGB, et là, je suis... Bah voilà, je vous ai demandé. Oh, il y a Damien et Guillaume. Il tout... y a Damien et Guillaume, à tous les coups, ils vont penser que je suis LGB. Par ah, contre, du coup, en fait, quand es... t es... T es... Au fait les gars, j'ai fait un truc. Depuis tout à l'heure, je voulais vous le dire un truc. Plus gars, un uh, rôle solo. Je veux pas plus gars, a... plus gars, rôle solo. Je vous le dis. Une question pourquoi Damien, dit que j'ai un rôle solo. Bah, apparemment, t'as un rôle solo. Ouais, Askif, ouais. Et bah, c'est vrai en fait. Oh le bâtard! Bah, c'est clairement quoi, vrai alors! Oui, non, mais attends, écoute-moi. Moi, moi j'accuse que... Damien. Pour tu des raisons très fiables. Vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Bah, j'ai des raisons très fiables quoi. Mais... Non, mais vas-y, vas-y. Bah, je ne peux pas te les dire pour l'instant quoi. Mais tu, tu veux te défendre? Dis-le moi. Oui. Parce que mais actuellement en fait, c'est toi oui, en fait En fait, ce serait de la démo en fait. Je peux pas y dire. Ah ouais. Ah, c'est toi qui a grogné? A... Non, le gars, avec nous centre Tu peux vous balancer une info? Non, moi, je parle pas de nana, Bah, il s'est passé des choses. Non mais dis, vas-y je vas sur un 90% méchant. Non mais attends, mec, tu peux pas me dire je sais des choses et pas me les dire, sachant que bah, lui, fait, il m'a dit veux, pourquoi je... il te pensait méchant. Je, je veux pas me dévot, tu vois. Oui, mais euh... vas-y, dis, c'est bon. Bah... T'es montreur Et t'es resté tout seul avec lui Bah en gros, on était euh, exactement ici. Ouais. Et genre, on on parlait euh, tranquille, je sais plus quoi. Ouais. Et genre, il se passe ce qui se passe. Ouais. Et bah voilà. Sauf et que, euh, et tu... Pourquoi, tu, pourquoi tu fais pas attaquer les autres euh, contre bah, Damien parce qu'en en fait, il euh, y a toujours la probabilité qu'il y ait en dessous des arbres à côté, tu vois. Genre... Ouais mais là c'est quasiment sûr, là, genre... Oui, hein... non mais oui, je suis d'accord, mais... On... Pour, pour, Donc, moi, ouais. pour moi, pour moi, gros, c'est lourd hein. Dwarf, j'arrive, premier truc que Dwarf me dit, c'est Ah ouais, toi, toi tu sais que tout le monde pense que t'es méchant, et tout, et tout. Genre, il appuie vraiment sur le fait que je suis méchant, ah, au moment où j'arrive. Bah en même temps, tout le monde a dit, ouais, Guillaume est pas là alors qu'il a dit de sortir à 40 minutes. Oui, et après j'ai dit quoi dans le chat eh mais ça personne l'avait compris vraiment Ah coup, oui mais bon dit... après c'est pas mon problème tu vois si les gens lisent pas quoi. Tu vois ça c'est pas mon souci quoi. Euh, et pour eux c'est qu -ce que ça. Qu'est-ce je... qu que je veux dire d'autre Oui et. non mmh. moi je pense que Dorf il a GB je te le dis direct hein. je te le dis. Direct. Euh, mec c'est conclusion très hâtive quoi. Mais ok. Mais.. Comme ça là tout de suite là Ouais, c'est pas. Après ça, ah, okay, okay, ça pourrait être toi mais. Comme ça mon gars, comme ça, je te le dis direct. Retiens ce que je te dis. C'est pas okay. lui, je sais qui c'est. Ok. Oh ouais. Guillaume, il m'a pris à part. Mm -hmm. Et il m'a dit qu'il pense que Dwarf fait déjà LGB. Et je lui ai dit... Enfin, il faut que je me dise ce que t'en penses. Attends, frère, dit, décale, encore, décale encore, décale encore. Et, et je lui ai dit, mais... Enfin, depuis quand t'accuses le l'LGB en tout début de game comme ça, toi Ouais. Et en mode, je suis pas cramé, balai bal steak. Il me dit, parce que je suis arrivé au centre, devant 10 personnes, il a dit... Ah, toi t'es méchant, toi, c'est sûr. Ah ouais Ouais d'accord, c'est chelou. Mais ouais c'est possible en vrai. Je le trouve un peu bizarre aussi. Dwarf ou Gil Bah un Gigi, je l'ai pas vu mais après c'est vrai que Dwarf... Est... Enfin je sais pas mais il... ça m'étonne pas que s'il joue comme ça qu'il qu le soit tu vois. Ok ok. Bah moi ça m'étonnait juste de sa part qu'il le dise dès le début. Je veux juste avoir ton avis par rapport à ça. Et qu'il me le dise à moi en mode... Ah d'accord, que, ouais, que Guigui te dise ça par rapport... ouais. Je sais pas. Mais les non. deux, les deux. Les deux dans la tête. Après c'est vrai que ça veut peut-être dire un truc ouais, les deux dans la tête. Ouais, on va faire attention hein. Lusgard t'étais à côté de qui d'ailleurs pendant les trois d'oeufs Euh... Bah... La personne derrière toi enfin, derrière, Moi de Ouais euh, Dwarf Dwarf Je m'appelle Damien, j'ai 26 Oui Oh légende Il était prêtresse Ah ouais, il y avait la prêtresse, il hein. y a peut-être Attends, attends Il y, y a trois d'oeufs T'étais avec qui Vas-y dis-moi Euh... Dwarf, Bichard... Euh... Bichard... Non. Mais oh. je suis fatigué, je suis fatigué. <rire> Bichard, Damien... Euh... Ouais. Et après sais pas... Okay. Aussi, non, on aussi... non, mais déjà, oui. Bichard, mais Bichard, euh, Bichard j'étais pas dedans en fait. Bichard, mais... Lusgar, lui, Lusgar, il y avait aussi Guild, Danox, ah. Gap, moi. oui, il y avait Nanox, Dwarf... Ah oui, il y avait pas Guild, il, était... il, il, avait... il, avait... il y avait Non, si si, Guild, il si, si, si, si, y si, si, si, si, il y avait si, si, si, si, si, y si, si, si, si, si, Guild si, Vous si, si, c'est si, si, si, si, si, si,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 Okay. Bah, il s'est fait un. Bah, non, non, non, y'a la sorcière qui la raise. Y'a la sorcière qui la raise. La sorcière qui la raise, c'est la plus grosse connerie qu'il ait faite de sa vie. Hein. Non non non la sorcière qui la reste c'est la plus grosse connerie qu'il fait de sa vie hein. regardez moi hein. vraiment si la sorcière est ici qui... et qu'il la reste, Alors B -B Bichard on connaît ton style de jeu en fait et quand, en général quand tu joues comme ça c'est que t'es pas safe Oui Non mais non là là j'ai eu des raisons J'étais avec le montreur J'étais avec, avec, avec, avec le J'étais avec le montreur C'est J'étais avec le montreur Après là on est quatre donc euh... bah, c'est qui le montreur alors bah, je vais pas vous dire c'est qui le montreur mais j'étais avec bon, lui. Qui, alors C'est Lusgar. C'est Lusgar. Luzgar le mec avec euh, juste un casque en diamant Ok mais justement, il, en avait, il leur est parti! Il y avait Damien, lui, Nanox! Ah oui! Damien et Damien aussi! Nanox ah, oui, quand même! Oui! Ah oui! Quoi? Hein? Je crois que ouais, c'est Kev qui, euh, qui a tué la prêtresse, hein, je suis quasiment sûr! Ah bon? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tado! Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en couple? On va peut-être refaire un petit coup de liste, ce serait pas trop mal. Un quoi Un petit coup de liste. Oh merde oh, c'est une blague, vas-y, je peux pas aller. C'est vraiment une grosse blague, genre. Je veux rien faire, genre. Je veux rien faire. Dado, il était avec nous <rire> Ah ouais, mais t'es... Je suis trop con, il était mais... avec nous ouais, Mais t'es trop <rire> Mais t'es en... trop Gros, j'ai dit quoi? Non, mais gros, j'ai. J'ai dit quoi, quoi? Gros, gros, j'ai pas compris! <rire> mais, mais en fait, c'est ta réaction, genre, j'ai dit, non, mais je suis cramère, que je me dis, mais il est pas avec nous, lui! Et du coup, je fais, oh merde! Ça suffit, hein, ça suffit, gros. Mais y'a Bichard en dessous, y'a Bichard en dessous! Y'a Bichard, il est où, il est où? Il est où, il est où? Il est où, frère? On est beaucoup, on est trop pour pouvoir attaquer, on, on à est beaucoup trop pour le il est, là, il est là, il est là, il est là On fume, on fume, on fume, on fume Il est juste là, il est juste devant. Sous les arbres, juste devant. Je veux me venger moi. Oh non non non non non il va se venger, oh non Oh <rire> puis comment t'es pas mort genre, j'avais force T'avais force Ouais mon rôle était bugué <rire> <rire> Bien joué ça le Il va me défoncer, hein. Je fais quoi Je Je fais défoncer Ok, ils sont en démo. Merde. Merde. Ouais, une... Mais ils sont tous seuls, en fait Viens, viens, viens, viens. Oh quel chien, mais quel chien Ouais Bah attends, il est là Là Ah ah ah c'était tellement évident Ah le bâtard technique de le... de un peu. Ah là, je trop oh. oh. oh. Ah, c'est terrible, ça C'est Bien hein. joué. En couple, c'est sûr ou LGB, je sais pas. Moi, je pensais que c'était Guil, justement. Pour moi, Guil, j'ai entendu. Il te fout la cuisse avec toi, enfin, vraiment. Mais je sais, mais pour moi, il est plutôt couple que LGB. Bah, moi, pour moi, il est juste pas avec lui. Du coup, sache-le, on est trois, quoi. C'est juste que je sais, je sais, mais je l'ai vu. Bon. Euh, en fait, moi je, je t'accuse principalement la GP parce que je pense que c'est toi qui as tué Damien. Euh, mais euh, bon. Bah, Damien est mort sous mes yeux, mais tu devineras jamais comment. Bah, tu veux que je te raconte Vas-y C'était une courte histoire brève d'une faille. C'est l'histoire d'une faille. Bah, je pense, je pense qu'il faut qu'on attaque le groupe de Guild. On n'a pas le choix. C'est moi qui tu m'as fait peur <rire> J'ai pas de l'île au début. On a plus <rire> <qu 'il rire> joue avec nous. Ouais, Comme bah, vous je vous suis. En vrai, c'est moi qui. De toute manière, c'est moi qui vais prendre les votes. Vas-y becky tu les sais ouais, Venez, venez, tu sais quoi, y a, y a, là il y a une magnifique. Franchement, je, je, je suis bon. je, je, je suis tombé à 5 coeurs, je peux vous dire que j'étais pas très content hein. Ouais. On va. On va. Ouais, c'est bizarre ce que t'as dit là quand même, C'est bon je, <rire> je pense te j'ai le GB au final quoi. Oui <rire> <Mais> vraiment. <rire> tu t'es <rire> vraiment le <rire> GB quoi. Mais tu t'as vraiment forcé sur le fait. Eh <rire> hey, les gars les gars, ouais, je suis tombé à 5 coeurs, ça m'a fait chier Y'a un mec là derrière Vas-y, <rire> je suis sûr ah oui, vous voulez la moto Moi, c'est 5 secondes avant les votes. que ce sur un spec là oh, Ah là. Ouais, effectivement, quelqu'un d'entre <rire> Salut, Ah merde, non, non, non, Oh non, non, non, non, non, non, non, non, vous pouvez pas venir vous pouvez venir. Ah, mais je suis tout seul en fait. C'est bon, bon y il y a Gap tout seul en haut Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, mais. Ouais, je sais que t'as pas force. Oh putain, mais déjà... Non. Bonjour. Vas-y. Il se fait attaquer. Ah ouais, okay. là, je se passe. Il se passe. passe, passe. passe, passe, passe. passe. C'est méga par contre. A... Tu veux jouer à ça gros <rire> <rire> Sur moi. Oui. Quoi sur, toi yeah. Yeah. sur moi Sur moi, sur moi, sur moi. Viens, j'ai Jack, il apprend. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Mais voilà, on est ah, mais c'est Bichard. Du coup, c'est sûr. Vas-y, le ah, Il y a Vas-y. What Y'a Bichard sur moi, les gars Oui, je pensais que tu, oh, tu, pas tu pas ghostais euh, je suis mort. Ok, ça va bien. Il a eu deux gars T'as des du. Oh, le charme, le charme, là. Bah, tu devrais pas me fight hein, on devrait focusser loin. Bah ok, ok, okay bah c'est bon. C'est l'histoire d'un homme qui avait eu une deuxième chance. Et si vous êtes ici, c'est pour l'accompagner.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 Ah oui c'est bel et bien c'est ça. Ah bah oh. ben, du coup je vais mourir. Tu n'es vraiment pas joué avec lui hein. Ouais, je suis mort. hein. Il m'aura le un donc là je suis... Ouais. I'm Ouais, ouais, merci pour le choix. J'ai tombé Ah, à C'est pas possible. C'est long, hein, c'est long, je suis désolé, hein, mais. Non oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi, pardon. Non, non, t'aurais pu me tuer. Ah je pensais que t'étais bugé. Non, non, non, non. non es... C'est juste que j'ai galère à changer de casque. Euh... Je comprends pas pourquoi il a joué avec toi. T'as le Ouais, bah je n'ai rien en fait. GG GG GG GG, Bichard Ah ton arc, tu l'as jamais pas. lâché Bichard Non, hein. jamais je comprends pas pourquoi il a joué avec toi alors que c'était obvious en fait. Ouais. Non, pour, moi, pour moi vous allez gagner genre vraiment. Mais on avait vraiment pas de gaffe Mais ouais, ouais, bah, C'est ah, ouais, normal en ouais. même temps.